Qui, qui dit rentrée, dit polémique de rentrée. Bien sûr. Hein, je ne euh, reviendrai pas sur le cas de Sandrine Rousseau, hein, parce que c'est une émission d'humour, hein, pas un hôpital de jour, ici. <rire> Son dernier fait d'arme, le barbecue get, elle a dit faut arrêter avec cette époque où griller une entrecôte, au barbecue c'est un signe de virilité. Ouais, ouais, manger un kebab à la broche c'est quoi C'est un signe de radicalisation islamique. Alors pour Sandrine le barbecue c'est un moyen, avant d'être un moyen de, de faire la cuisine, c'est surtout une réunion toxique hein, de mâles alpha qui se mesure la saucisse en grillant des merguez. <rire> La Sandrine, quand elle voit un Weber, elle fait un signalement. Je suis désolé, hein, je m'inscris en faux, <rire> mais non, le barbecue n'est pas un signe de domination du patriarcat. Bien au contraire, le barbecue, c'est une des plus grandes avancées concrètes du féminisme des 50 ah. dernières années. Ben oui, oh. réussir à mettre au fourneau, tout l'été, midi et soir, et sans le menacer, un mec devant une cuisinière de compétition avec un tablier ridicule, 12 pics, des égouttoirs, des planches à découper, des pots à marinade, des condiments, des douchettes à la guim, des couteaux, et des bacs à vaisselle, paf, pépère, il termine l'été, il a les doigts comme deux allumes à feu, et les yeux plus rougés qu'un anus de caniche, voilà. Bah, je dis, le barbecue, c'est la défaite du macho.